Nombreux sont les gens qui apprécient une visite régulière au hammam pour se détendre et faire des relations sociales. Mais très peu visitent la zone du fourneau, où l'eau est chauffée et produit la vapeur, qui rend nos peaux si douces. Les fourneaux des hammams traditionnels produisent de la fumée en brûlant du bois. Et le four a besoin de beaucoup de bois pour aider à garder les eaux relaxantes du hammam chaudes et confortables. Echo est là pour nous rappeler que le bois est souvent plus utile étant l'arbre dont il est issu, qui apporte de l'air frais à tout le monde. Cela pousse le fourneau à s'améliorer ou à changer et son propriétaire veut l'aider à devenir un meilleur fourneau qui ne mange que des noyaux à et à olive. Les fours se sentent déjà beaucoup mieux et peut-être qu'un jour, il essayera aussi l'énergie solaire.